Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam et aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis chez Panasonic Belgium. Donc, ils m'ont invité aujourd'hui dans leur bureau pour faire un unboxing du Lumix S1H. Vraiment, c'est une chouette nouvelle. J'étais très surprise quand ils m'ont proposé et très contente. Et donc, me voilà ici chez eux pour découvrir cet appareil qui promet de belles choses. Donc, c'est vraiment un appareil qui est consacré à la vidéo et on va ouvrir la boîte tout de suite, j'ai hâte, depuis tantôt. Donc, on a une boîte un peu différente des boîtes euh, euh, qu'on avait sur les GH5 et euh, sur les autres modèles de caméra. Donc ici on a une boîte avec les modes d'emploi. Elle est bien lourde. Donc on a de la lecture mais en même temps avec euh, toutes les spécificités qu'il propose, eh bien, il y a de quoi faire. Ça, c'est un autre poids, une autre taille dont j'ai l'habitude. Wow. Ça, c'est du costaud. Super. Vraiment, euh, je savais qu'il était ben, voilà, dans un format plus grand, plus lourd. Mais je dois dire que directement, je trouve que, qu'on ben, voilà, le tient bien. Et euh, finalement, le côté lourd euh, n'a pas l'air dérangeant faudra voir avec un objectif monté dessus évidemment donc ça c'est pour le boîtier Alors, je vais me débarrasser de la boîte faire enfin, un peu de place Hop. donc on a le boîtier ici et ben, les accessoires donc batterie donc on voit qu'elle est déjà un peu plus grande donc apparemment c'est les mêmes batteries euh, ben, sur la gamme S1 et S1R donc la gamme S chez Lumix qui est la gamme euh, full frame les tout nouveaux euh, sortis de chez Lumix alors euh, ben, des connectiques pas mal de connectiques USB C donc ça c'est un bon point la bonne la technologie euh, la dernière technologie, donc ça fait plaisir. Toujours le chargeur de batterie, évidemment. Quick Charger, donc qui permet de euh, ben, recharger la batterie euh, en une heure. Donc euh, ça, c'est plutôt intéressant. On a évidemment ben, la sangle et alors ici une connectique aussi Timecode. Donc c'est la connectique qui permet en fait de relier cette caméra avec d'autres caméras pour pouvoir les synchroniser. Donc, on en parle après, mais ça, pro ça promet des choses intéressantes pour cette caméra. Donc, hop, je vais remettre ça dans la boîte et on va garder uniquement ce qui nous intéresse. Évidemment, ben, ce petit bijou. Donc voilà, ici, on a notre boîtier. Je vais commencer par mettre la batterie, même si je suis curieuse de regarder euh, le reste. Mais... On ne va pas aller très loin s'il n'y a pas de courant. C'est vachement euh, surprenant d'avoir euh, une caméra euh, de ce style-là en main, enfin, en tout cas de, de la marque euh, Lumix. Ça change et en même temps, bah, de nouveau, on se retrouve euh, quand même, on a nos repères bah, qui sont toujours présents, qui restent cohérents avec d'autres boîtiers, mais il euh, y a quand même des changements. Et euh, bah, surtout, le, la, la taille, le style, euh, des boutons aussi qui changent un peu mais quand même ça reste il y a des similitudes alors première chose moi qui m'intéresse qui et qui me saute aux yeux donc c'est euh, l'écran ici j'ai vraiment envie de l'ouvrir et de regarder comment il fonctionne donc on a un écran euh, rotatif donc ça c'est orientable et rotatif ce qui est vraiment euh, ben, important en vidéo pour avoir un retour caméra ou pour même du vlogging et alors, est-ce qu'on sait l'incliner autrement? Ouais, et alors on peut l'incliner de cette façon-ci, ce qui pour moi est vraiment très intéressant parce que je, par moment, quand je filme vers le bas, je préfère que mon écran soit aligné au boîtier pour faire mon cadrage J'ai plus de facilité que si je dois faire euh, mon cadrage avec l'écran qui est déporté sur la gauche, je trouve que j'ai plus de mal. Je ne sais pas si c'est moi ou si, voilà, si vous avez aussi ce problème, mais en tout cas, moi, je suis bien contente de retrouver un écran inclinable, ça peut ouvrir plus de possibilités dans le cadrage. Donc au niveau euh, du boîtier, euh, on a sur le dessus un petit écran qui normalement euh, doit reprendre toutes les infos. Euh, des réglages, tous les réglages possibles. Voilà, donc on l'allume et euh, il faut maintenir une légère pression pour voir les réglages. Et euh, une fois que vous avez fait la, la pression, ben, on voit les réglages restent apparents. Donc c'est vraiment un boîtier qui est prévu et conçu pour la vidéo. Ça a été euh, vraiment l'objectif chez Numix de réaliser un boîtier full frame pour la vidéo, mais la vidéo de haute qualité, et la vidéo professionnelle. Donc c'est une caméra qu'on va pouvoir utiliser pour faire des longs métrages et vraiment des projets très très professionnels parce qu'elle propose des réglages, des formats d'image incroyables et bah, surtout, et c'est pour ça qu'on en a entendu beaucoup parler, euh, la SICA. Donc euh, vraiment, on est ici dans une résolution d'image. Euh, Inédite dans le sens où ben, à l'heure actuelle on a la 4K, donc et encore, tout le monde ne filme pas encore en 4K, les, les écrans euh, commencent de plus en plus à arriver dans les maisons en 4K, et donc la 6K c'est vraiment réservé à des productions euh, très importantes et euh, des, des longs métrages du cinéma. Donc ici de retrouver de la 6K dans un hybride de chez ben, Lumix, euh, voilà, c'est vraiment. Euh vraiment génial et ça en fait ben, un appareil qui va vivre longtemps et qui, est, qui vit déjà en fait dans le futur. Donc il ouvre des possibilités assez énormes. Donc il enregistre euh, en 6 k à 25 images par seconde donc il faut quand même tenir compte que c'est un ratio de 3 sur 2 donc pour avoir euh, un ratio de 16 neuvième on passe sur un format euh, de 5,9K donc on est presque au 6K hein, et, mais on a quand même ce rendu euh, en 16 9 euh, très euh, bah, le rendu cinéma donc euh, que tout le monde apprécie. Il enregistre en 10 bits, en 4, 2, 2 10 bits en interne donc ça c'est extrêmement euh, incroyable parce que euh, voilà c'est un format d'image qui est lourd et qui demande beaucoup euh, beaucoup d'énergie, et donc le boîtier sait supporter cette charge d'énergie. D'ailleurs, c'est notamment parce qu'il intègre un ventilateur dans le boîtier même, donc ça permet de refroidir le boîtier. Il a aussi une technologie euh, au niveau du boîtier bah, qui permet de, de répartir la chaleur et donc refroidir le processeur, donc ça c'est extrêmement euh, génial. On a aussi la 4x4 à 50-60 images par seconde, en 4 2 0 à 10 bits aussi en interne donc ça c'est révolutionnaire on n'a pas encore vu ça et, euh, et donc ça c'est vraiment top pas besoin de passer par un moniteur externe pour avoir 150 images par seconde en 10 bits et puis on retrouve ben, plein plein plein de formats d'image mais vraiment il y en a énormément on a des formats MOV des formats mp 4 on a euh, de la 4K, donc 25 images par seconde, euh, avec vraiment énormément de possibilités. On peut aller jusqu'à 180 images par seconde euh, en Full HD, donc avec euh, un crop sur le capteur. Donc ça, c'est quand même génial de nous avoir laissé cette possibilité de faire du slow motion. Voilà, par rapport au, au format d'enregistrement, on a vraiment pas mal de choses et on a surtout ben, l'essentiel de la qualité et de l'innovation. Donc ça, euh, c'est génial. Au niveau de, des fonctionnalités internes, ben, on va retrouver évidemment tout ce que Panasonic Lumix a déjà développé dans ses autres boîtiers. Évidemment, ils ont repris le meilleur de ce qu'ils ont déjà fait et ils l'ont mis dans ce boîtier-ci. Donc euh, au niveau vidéo aussi, euh, il promet de belles choses en basse luminosité. Donc il y a euh, la technologie dual native ISO. Donc c'est une technologie qui permet vraiment de pouvoir pousser les ISO et donc de pouvoir filmer en basse luminosité. Et en tant que vidéaste, c'est important, on a besoin de ça. C'est pas toujours facile pour les boîtiers de gérer la basse luminosité. Donc là, on a une belle technologie aussi qui promet de belles images dans la nuit, en concert, dans la rue, je ne sais pas. Je pense que ça va être très intéressant de faire des choses avec. Donc c'est un appareil qui est pour la vidéo, je l'ai déjà dit, mais Panasonic n'a pas oublié de nous mettre quand même des performances en photo. Donc on a un capteur de 24,2 mégapixels, donc c'est vraiment tout à fait correct et plus que correct pour faire des belles photos. On n'est pas privé, donc ok on va faire de la vidéo et il est pour fait pour la vidéo, mais on pourra quand même faire de la photo, des photos de très bonne qualité. Il y a aussi la, la fonction de photo à haute résolution, donc qui fait on, il y a la possibilité de faire une série de photos. Euh, je ne sais pas combien, mais en tout cas, au total, on peut arriver à avoir une photo de 96 mégapixels. Donc, c'est énorme et ça permet d'avoir de, ben, voilà, de, de, de bonnes possibilités. Donc, au niveau des connectiques, Bien entendu, on retrouve le port, le micro, le port pour brancher un micro directement sur le boîtier. On a la possibilité de mettre un casque, donc on reste sur ce qu'on connaît déjà de chez Lumix. Mais on a aussi la possibilité de connecter cette caméra-ci avec d'autres caméras de chez Panasonic ou voire d'autres marques afin de les synchroniser, donc pas, si vous êtes sur un tournage où vous avez besoin d'avoir plusieurs caméras et que vous voulez synchroniser, eh bien, c'est possible. Donc, c'est pour ça qu'on est au delà de la résolution qu'ils propose. On est sur une caméra qui, qui est professionnelle, qui peut euh, vraiment être, qui a sa place sur des tournages euh, cinéma. Donc, on a ici euh, une double, euh, double slot carte SD. On n'a pas la XUD, donc on est ici sur du SD. Comme ça, on garde la même technologie pour, euh, ben voilà, pour enregistrer euh, ces vidéos, soit comme précédemment sur les autres boîtiers, euh, on enregistre euh, simultanément sur les deux cartes, soit on en choisit une pour la vidéo, soit on en choisit une pour la photo. Enfin, il y a un moyen de euh, personnaliser ça. Et il y a moyen en fait, de personnaliser euh, tout le boîtier. De nouveau, les petits écrans ici supérieurs, on peut le personnaliser. On peut personnaliser l'écran euh, de visionnage. On peut personnaliser les boutons qu'on retrouve un peu partout de raccourci. Euh, ben voilà, tout simplement pour avoir une caméra qui euh, nous correspond et euh, qui est facile d'utilisation. On retrouve toujours le petit joystick pour la mise au point, on a la possibilité de locker le, les réglages. Donc on peut décider quels réglages seront synchronisés avec ce bouton. Si j'ai envie de bloquer le shutter à 50, je règle le lock pour qu'il soit euh, synchronisé. Je lock et voilà, mon réglage est bloqué. Donc même si je euh, roule, si je touche la molette par inadvertance, eh bien mon shutter va rester à 50. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais moi-même déjà pensé euh, sur d'autres boîtiers, que ça manquait parce que j'avais déjà eu ce problème-là de changer les réglages en plein tournage, sans m'en rendre compte. Et euh, bah, seulement après, euh, en visionnage euh, des vidéos, bah, de voir euh, une différence de lumière ou autre. Donc ici, c'est top de l'avoir mis. Et euh, c'est vraiment ça qui, qui me laisse vraiment le sentiment en effet qu'ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous fait une, une caméra pour vidéaste. Alors au niveau donc, du boîtier, je continue. On retrouve les trois boutons euh, qu'on a déjà depuis euh, quelques boîtiers. Euh, le bouton de l'exposition, de l'ISO et de la Balance des Blancs, toujours avec euh, sa forme différente pour pouvoir facilement les retrouver. On a le bouton REC ici, un rouge et aussi ici. Donc euh, c'est bien pensé, c'est bien d'y avoir pensé, d'ailleurs là quand je me le tiens comme ça je me dis qu'il est vraiment bien pensé. Euh, je le sens, euh, voilà, je sens qu'il tombe sous mon doigt naturellement, plus que celui-ci parce que je dois faire un mouvement, tandis que je suis là, je le sens directement. Euh, en tenant l'appareil la, comme ça ici, je remarque aussi que le joystick, il est mieux positionné que sur les boîtiers du GH5 euh, et, et avant. En fait, euh, moi, j'ai une plus petite main, peut-être euh, que les hommes ou autres. Et donc, mon pouce, j'avais parfois du mal à aller jusqu'au joystick. Et ici, je vois que ben, là, maintenant, c'est bien positionné. Il est, il est vraiment à la bonne position. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, parfait. Donc, euh, vraiment. Euh, surprise. Donc alors par rapport au viseur ici on retrouve le même viseur que sur le S1 et le S1R, c'est un viseur très performant de 5,7 millions de pixels donc c'est euh, ben ce que l'œil humain voit donc très performant et alors il est, il est en rond donc euh, ça change un peu et c'est pas désagréable pour l'œil. Il faudra voir sur le terrain euh, ce que ça donne, mais en tout cas là c'est intéressant et puis ça donne un look un peu un look euh, ben, justement comme les caméras, euh, les caméscopes ou les vieilles caméras qu'on voyait avant avec le, le viseur rond. Donc ça fait aussi un peu penser ben, voilà, à la vidéo un peu plus. Donc euh, je le disais ici, ben, il est nu, il n'y a pas d'objectif. Mais euh, donc c'est une monture L, c'est la nouvelle euh, monture ben, créée par euh, Lumix Panasonic pour les S, la gamme S, donc les pleins formats chez Lumix. Et euh, actuellement, il y a quelques objectifs, je ne sais plus lesquels, mais je sais qu'apparemment Sigma et euh, Leica ont prévu euh, une dizaine d'objectifs euh, pour euh, le S1H, enfin pour la gamme S. Et donc euh, ça, c'est vraiment chouette parce que d'ici 2020, on aura vraiment beaucoup d'objectifs directement en monture L, mais aussi des objectifs en monture EF, Canon EF, qui, seront, qui auront la possibilité d'être adaptés avec une bague sur ce boîtier. D'ici quelques mois ou un ou deux ans, on aura vraiment un parc à objectifs assez énorme. Donc pour, un, pour une nouvelle gamme, pour une nouvelle monture, ce n'est pas trop dérangeant parce qu'on sait que ça arrive et il va y avoir de beaux objectifs. Donc voilà, j'ai essayé de ici de vous partager les impressions que j'ai ici avec ce S1H et aussi ben, les connaissances que j'ai apprises par rapport à ses fonctionnalités et ses réglages. C'est vraiment euh, une caméra assez étonnante, assez incroyable et euh, elle va euh, vraiment révo révolutionner le monde hybride des caméras. Et euh, je peux vous assurer aussi que pour le prix auquel c'est annoncé, enfin, les estimations c'est que des rumeurs. Eh bien, euh, c'est vachement étonnant parce que pour des caméras, il y a des caméras qui font parfois moins bien pour trois fois, quatre fois le même le prix de ce S1H. Donc c'est vraiment, il va révolutionner. Pour moi, il va révolutionner euh, le monde de, de la vidéo professionnelle, vraiment très professionnel. Moi, voilà, à mon niveau pour le moment, une caméra comme ça, c'est pas forcément dans mes besoins. Même si, clairement, j'en rêverais et que ça pourrait me faire vraiment triper. Mais euh, voilà, c'est une caméra qui, qui est très professionnelle et qui peut être euh, s'adresse à des personnes qui ont d'autres utilités que les miennes. Mais tout de même, cet euh, appareil reste remarquable. Et euh, vraiment, je suis très content d'avoir pu le tester avant tout le monde et de faire cette vidéo pour vous euh, donner les informations que j'ai reçues. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre avec les infos que j'ai. Euh, J'essaierai de faire mon mieux, mais n'hésitez pas parce qu'on est là justement pour parler de ce S1H. Et je suis là aussi pour vous bah, donner tout ce que je connais par rapport à ça à lui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aussi bah, vous trouvez que ce S1H, ce S1H promet de belles choses. Et puis euh, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de sourire quand vous filmez. je le prends avec moi mais ne le dites pas